Oh mon dieu! Une maison! Euh... Oh merde! Ah, je vais casser tout, putain! Euh, J'arrive à laisser de. Oh mon <rire> dieu! Ah oui, d'ailleurs, le lien de la musique à Trade Something est description! Tu ouais. montes et tu le mets en format. Ah, pour en vrai, euh, on, a, on a le temps, de toute façon! Ardo, est-ce que c'est bon? Est-ce que tu penses que c'est pas mal? <rire> <rire> Waouh! Wow. Club spécial <rire> du Spaki Oh, oh. Et, et, et, et et en fait tu tu le lis après je dis euh, rentre <rire> ouais, bah, <rire> toi va là dedans attends pour la langue j'ai une idée euh, vu que le tapis est en rouge <rire> vous croyez pas, <rire> pas que ta la langue on devrait l'associer avec ça <rire> mais oui t'es un génie mais mais non, ah, non non ah bah quoi non non non en vrai non non là ouais, non. où ouais, non. ça tu fais les, un peu dépasser comme ça non, ouais, je <rire> Un truc blanc dégueulasse Non non non non non non non non non, non, non, non, non c'est limite ça <rire> T'as des enfants qui nous organ... regardent <rire> J'arrive dans deux minutes les gars Non <rire> Deux minutes plus tard mmh. <rire> Et qu'est-ce <c> qu'il fout <rire> eh, Vraiment j'aurais dit j'arrive dans deux minutes Je euh, fais juste un truc Non mais <rire> ça fait 5 minutes que tu nous as dit ça Qu'est-ce qu'il fout fou. tu, fous tu euh... vous me dites hein Go. On commence. Vas-y. Vas-y. 1, 2, 3. Oh mon dieu Une maison Euh Oh merde Elle ah, va casser tout, euh.. J'enlève à... <rire> <rire> un... <rire> les effets de <rire> motion Oh mon dieu J'ai cassé tout, je suis désolé J'ai deux effets de motion en plus 1, 2. Attends Attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends Me mute. Dès que je me mets... Blacky, je me mute, dès que je me mets en sneak, euh, tu commences, ok Vas-y Hmm... Night club spécial plus Blacky Oh oh Entre. Hmm. oh oh Oh <rire> C'est bon <rire> <rire> oh, oh vraiment t'as vraiment t'as fait malgré tout. Non. Bien, vas-y. Non. <rire> vie. Viens, viens tu fais une version 2 mais on mais viens tu fais une version 2 mais on euh... est vraiment tous les deux euh, bloqué entouré euh, moi sur la langue. <rire> <Manille>. Rentre. Non. Rentre. <rire> <rire> vous tu un morceau on a un, <rire> attends. Non, un dégueulasse, <rire> attends. Vas-y, on a un morceau dégueulasse. Attends, redonne-moi l'épée, et quand t'arrives, euh, j'ai pour l'épée, l'épée, Euh, pour contre, on prie, pour mes FPS, c'est <rire> chaud, par contre. Ah, du coup, euh, la tête de Will. <rire> ah oui, Mais, enfin, je vois. Dès qu'il rentre, on danse. Vas-y, et passe, après euh, on oh euh, se retourne oh, je pour se retourner. Je suis passe, un méchant, rentre <rire> euh, euh, de chez ouais. <rire> euh, euh, Goom. Bon, <rire> vas attends, vas-y. Pas se taper, non, non, c'est de la fin. vas-y, après venez. En vrai, les deux à prendre. Vas-y, attends, vas-y, c'est un. Mais attends, j'ai M0 au comme ça on peut te tuer. Et puis, il a bug. Il a bug d'histoire, ouais. Moi, j'ai une rétrolée, j'ai une dans <coughs> de bâche boutique <coughs>